De toute façon, la retraite, j'en n'en aurais pas. Ceux qui nous mettent ça dans la tête, c'est les mêmes qui veulent qu'on travaille plus longtemps. C'est les mêmes qui disaient, c'est pas possible les congés payés, c'est pas possible la sécurité sociale, ou c'est pas possible la réduction du temps de travail. Et pourtant, on les a eus. On n'a jamais produit autant de richesses qu'aujourd'hui, et on voudrait nous faire croire que c'est pas possible. Eh ben non, Dixie. Si. La retraite à 60 ans maximum, c'est possible. 37,5 années de cotisation c'est possible. Seulement si nous on se bouge, seulement si on lutte pour. C'est ensemble qu'on va les regagner. Partageons le travail. Plus d'infos sur solidaire.org.